Et bien, bonjour à tous les amis. Senzo, aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Sonic Aventure DX. Aujourd'hui, on va faire l'épisode de thèse pour le c'est un... Je sais pas pourquoi. Qui est comme ça je crois pas. Bon. Donc, on. Ah oui, ah oui, c'est vrai, je dis je le ferai pas, test. au final. je vois, le Suisse sinon on est en 4 sens à l'histoire on l'explique donc du coup, je suis allé. Et ouais, pourquoi pas, on, on le fait. Oui, hein. C'est pas grave. Enfin, moi, ah, c'est déjà fait. pas un c'est pas moi petit. il faut faire moi, maintenant. On pas encore là, putain. Euh, Tika Allez, Assassin's Creed, vous trouvez peut-être quelque chose. Assassin's Creed. Ah oui c'est quoi Non c'est pas encore peut -être. si non moi je sais plus je sais plus alors c'est une histoire que Sonic Ah si fait nuit si c'est casino si fait nuit c'est casino Alors c'est il n'y a pas de grep allez chercher Ouais c'est plus tard Oh, si vous voulez voir les autres scènes, allez voir les display. Ah, hein. hein? vous pouvez. Voilà, casino. Je suis un pays, voilà. Ouais. Donc okay. c'est bien un niveau avec casino, mais je sais pas ce que vous faire avec thèse dans le casino. Pas faire de... la même chose. Ah bah si, c'est comme une course. Donc, là, ça va être moins long euh, que avec Sonic, Il faut faire la course euh, dans les égouts. Je crois que c'est pas mal. Voilà. C'est moins long. <rire> voilà. Alors ah, clairement là, c'est moins long. Tu t'en fous des anneaux. Il faut juste faire C'est ces... voilà. quand même un début, là. Dans les... Ouais, non, on a au moins moins de niveau avec Tails. Hein, on a au moins de niveau avec Tails. On fait la course avec Sonic Après, on fait la course contre Hedman. Et puis voilà. Ah, Sonic quest ce c'est Sonic Je dépassé Ah, je crois Je suis fou. Je suis fou, les amis, pour bon, le fois un peu pas pour après ce moment j'ai dit fou Sonic <rire> bah alors Sonic je sais pas ce qu'il fabrique voilà on a fait 15 niveaux avec... je voulais dire tu commences euh, avec, euh... ah oui d'accord ah oui c'est vrai Eggman il va faire hein? qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est humm qu'est-ce que c'est moi tiens toi de ah, là ah. Bonne nuit Ha ha Nick Sonic, elle est là, quels alors Ah, Robotnik a une mais l'autre et en sécurité. Il doit se, se disparaître. Ce Je... sont deux contre une seule, c'est lui, c'est ah j'ai cru que je pouvais plus bouger, j'ai eu peur. Voilà la petite ruelle là. Ice c'est j'ai besoin clé. utiliser la Mystic Queen. On fait que ça a mis... Bah non. <rire> on fait que ça a mi mis... Mystic Queen. Eh, on fait que ça. Mystic Queen... Euh, je suis trompé de porte. Euh, voilà. Ah, Misty Queen euh, Station Square, on fait on peut que ça dans ce jeu, je crois, j'ai l'impression. Ouais bon d'accord, je suis une mauvaise langue, il y a bien un niveau de plus, mais c'est le même niveau en fait que Sonic. Mais en fait non c'est que des niveaux de Sonic, mais avec Tails. Apparemment. Mais sinon voilà, c'est.. Ça on l'a vu. Voilà avec Sonic. Et on le revoit avec Tails après c'est euh, après c'est n'importe ben, quoi, après c'est Knuckles. Voilà. Oui Oui C'est Jodda ah, en fait non c'est. Je me suis trompé, c'était pas les mêmes dialogues non plus. Mais tel es, c'est. Euh, Il pas à touter. Voilà. C'est mieux qu'on tourne la caméra. Non mais non. Non mais non. Quoi dans ma tête suis... Oh c'est la même chose. Non, non, non, pas non, non, non, non. Mais bon, le premier niveau, d'accord. C'est la même chose, il n'y avait pas de dialogue au début, donc euh, voilà, je me suis dit voilà, je vais vous montrer. des une avec Tails. Ouais bon, le boss final avec Eggman, on ne le fera pas avec Tails. On ne fait que avec Sonic. Et donc là, on voit Sonic aussi, hein c'est marrant. Ah mais bah, en fait, on ne peut pas croire. Par ah, ça on peut pas. Je dis oh là on, on voit va, je vais mourir, mais non on peut pas faire l'avalanche. La du coup c'est à rien, c'est plus simple en fait. wow. Ah j'aime pas ce nid qui est euh, devant moi. Là. Ah ouais juste là. Oh ça va il est pas très loin. On peut quand même. Qu'est-ce qu'il fout Faut, il faut dans une pignée, ah j'ai dépassé. Je vois ce qu'il faut, ils font dans les murs, je crois que ça. Et en fait, euh, j'aime pas avec Thèves parce que c'est le même niveau que Sonic. Mais. Mais voilà. Voilà. Mais voilà. Ah non, c'est pas. Plus... C'est pas B. C'est Y mais tout ils ont ils ont échangé avant A ah, c'était pour sauter maintenant c'est Y c'est pas pourquoi je dis oh non le bouton A il marche pas ah non il marche pas c'est Y on va venir ça oh là Sonic il a pris un petit boost Sonic dans sa story, oh non. je suis sûr. On le terminera aujourd'hui. La story de thèse, elle est plus courte que Sonic. Ah, soir, on est pas vraiment... enfin, est voilà, je gagne <rire> en fait, non C'est simple. Voilà, ouais, c'est des cours. Ouais, ouais. En le son a pas disparu, c'est juste que mon... en fait le son il, est... il y a du son normalement dans le jeu, c'est juste que mon ordinateur a pas enregistré le son de. C'est-à-dire, faut que je cherche le son dans les paramètres du truc. Bon, tant pis. Non, c'est n'importe sur. Voilà. Donc là, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, ça veut eh, dire qu'est-ce qu'il y a? Bah, avant que tu demandes. Qu'est-ce que tu fais, Nekels Peu importe. Donne-moi les modes que tu as et vite. Nekels Nekels, on se pose de quoi tu parles Ah, si Ah, bah, c'est pas bien. C'est juste qu'il m'a tué. Mais ouais mais t'es c'est <rire> C'est plus genre es que t'es que... Ah là, il met à la fin de passeport. Ah c'est même... Ah non Nick du monde C'est la même scène, sauf que c'est pas... C'est pas Sonic, c'est juste... Euh, ah ah, c'est Sonic euh, Ronard en fait. Hein. Vous êtes des vrais idiots, vous deux. C'est. La férée était de vous attendre. Mais de quoi tu pars, de toute façon N'est-ce pas quand t'as en bas de tout peux les personnes me moquer de moi. je venez quand même Et ta contre-lui, 4. J'ai fait le funire qui est rose, j'ai un vieux. En c'est bloqué il a l'air très concerné. Vas-y, mange. Sonic... <rire> oh, Sonic ah, il est posé là. <rire> oh non, il se change de nouveau. Nous devons aller vite. VIX. Sonic... Oh non, pas. Je sais que j'ai raté une upgrade. Mais, je pense quand même à des c'est le même combat quoi avec Sonic, sauf que peut-être bois. non mais voilà, il court moins vite, 16. Je vais faire des nouvelles attaques en moins. Ah, il peut faire un coup que, mais il fait pas le spin dash test, c'est pour ça que je.. Bon, bah, il que le souci Ah hein. oh, je te jure, c'est cet épisode là, on... on le fait en 11 minutes, parce que là, ça fait à peine 11 minutes que j'ai commencé le live. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, on y va. Allez chaos. Voilà, non, oh non encore mort. Je peux pas frapper quand il, y a, quand il fait une attaque comme ça. Allez chaos. Chaos 4 allez, allez, allez, big, je sais pas si je vais le faire par contre. Lui, on oh. fout, oh, non? mais non, franchement, pour un gameplay comme ça, la pêche, pas trop fun. Euh, je vous il y a gens qui la pêche, c'est pas bon. On a un jeu vidéo, la pêche, Voilà après... Je qu'avec avec euh, Big, c'est la pêche à la goutte Bon, en ça fait, on l'a vu les scènes en fait. Et voilà chez de flottant la carrière. Ce n'est rien à côté de la puissance du chaos. Adieu euh, et la prochaine fois. <rire> ah, <c 'est> <rire> Donc, vous pas laisser chez Alors, prendre ton Ouais. Allez, sans moi J'ai un, un compte à régler. Chargement de tout. Allons-y. Donc, on va à mon atelier. On va pas même. à Nicole. Qu'est-ce qui ne m'a pas Attendez-vous quelque chose Oui, mais vous êtes. Pas forcément très bien. volontaire pas... tu vois. suis dans l'eau, non. attend oh, euh, attends. Là, deux secondes, Sonic. Oh, là, cette fois-ci, c'est un autre point de vue de la set C'est la même, mais un autre point de vue. Ah, c'est vrai. Il y a d'autres points de vue. On voit le point de Thévene. Sonic monte. On y va. Pardon. Ah Ah. C'est voilà, c'est le même niveau, hein, clairement. J'ai dû ça vous mettre un, un truc que euh, l'épisode. Euh, de l'épisode 1, une partie de l'épisode 1, ce sera la mouchou. <rire> C'est vrai Là c'est vraiment le même niveau pour le coup, c'est pas seulement refait mais avec une course, non, non c'est vraiment le même niveau, j'ai l'impression que les textures sont différentes. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est le même truc. Je sais pas si c'est les euh, mêmes bâtons par contre. Ah bon, on fait sauf les bâtons. On fait quoi Mais ouais. voilà. Aïe, aïe Sûrement, en avance Et voilà niveau et voilà et la thèse tombe au mystic wins ah non c'est un souvenir avec euh, la rencontre avec euh, un souvenir du coup ça rencontre avec Sony qui était... Ah ouais ça on ne croit pas du coup avec Sonic donc euh... Ouais donc... Ah si donc on a quoi... qui est tombé à 500 Oh, c'est vrai qu'on a fait des souvenirs. je dois tellement je dois tellement assez ça fait pas où il est passé j'espère que tout je va bien le tamazone n'est pas assez puissant si atteint cette carrière il faut finir avec mon produit donc, une carte mode pour marcher à moi de travailler un projet et donc voilà donc là on part à la recherche de vous devez trouver donc là on va pas chercher ça à la jette il faut passer par où Oui, je, je souvenir ça. Non, non, je Ouais, non, je le ferai pas. pas, je ferai en quoi? Non, non. Que, ça va plus vite ça si c'est ouvert ça veut dire que c'est là bon attends, on va essayer de retourner à muscée ça va passer à la station square ça va passer à la station je vais prendre le train c'est logique non le train il est fermé je vais trouver le mode, mais ma chère à jeune, c'est très difficile. T'as que je donne une source? Attends, attends, je t'allais où Donc c'est vrai, ouais, c'est bien là-bas. Il faut bien aller dans la jungle. Ah oui d'accord. Tu.. Ah ouais C'est bien caché quand même. Bon c'est bien dans la jungle où il faut aller. De temps en temps, je regarderai. voilà voyez, la jungle est là-bas, Donc, si j'en crois la de haut quelque chose comme ça, j'en là-bas. Ah ouais, d'accord. Oh, vous le niquez à mondes hey, Eh attends Arrête Frocky oh, ah, N'importe quoi, lui. Ah, oui, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Comment il est passé, frouille? Tant que l'animation n'est pas terminée, on ne peut pas passer dégoûter. Il y aura toujours un moment visible. ah non, bon, d'accord, oui, c'est vrai. Ce niveau, on peut voir avec Sonic. Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord ok c'est vraiment un nouveau bon, bah voilà on peut pas que des trucs euh, même niveau que sonic on fait des autres niveaux ouais voilà. ah, c'est ce qu'en fait au début bah, c'était avec sonic et je me demandais euh, au final voilà je suis dit ok peut-être qu'il y a d'autres nouveaux oui d'autres niveaux mais ouais j'ai oublié ce niveau maintenant mais bon, vu que le début, euh, c'était comme Sonic, je suis jure, c'était pas intéressant. Ouais, c'est quand, quand Sonic en X waouh bon. Wow, wow, wow, Thèse, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, c'était rapide un nouveau niveau mais rapide quoi on va pas cas là non je pensais être dans le désert je vous demande où je suis est-ce que tu connais pas cet endroit non, bien sûr c'est ce que tu connais c'est le c'est le cuc qui est ah je connais pas cet droit <rire> Alors ah, déjà ça renvoie bien que mystique, les mystiques ruines, les ruines mystiques. Non mais que On perd rien, quand je vais en sortir avec les convention, nous devons tout apprendre chacun. <rire> ah mais c'est tout, on a pas dans ce mot qui est bon. Bon, on fait le tour, Je sais que là il me bruit, mais je sais plus. Où. Ah bah ben alors. Voilà. Que puis sur le bouton de Voilà. Ouais. faire des hélicoptères et le hélicoptères avec. Ah, voilà, faut les choses. un de son, Bonjour, les sept Bonjour, que tu quelque chose que Moi, quand je n'oublierai jamais, écoute. Les serviteurs sont les chaos. Chaos est le pouvoir archémi par le cœur. Le contrôleur est fini, qui est fini, es mais je ne sais pas, toujours pas, ce que cela veut dire. Et le numéro 7, c'est le nombre des mots qui a Je ne crois pas savoir un comprendre. Je ne jette pas de Tu Et donc là on voit une immeuble ça va un peu porter pour te un ça mes amis c'est une voilà enfin tout sera prêt cette journée sera beaucoup mieux j'ai fait disparaître la plupart des problèmes bon vas-y vas-y tu es prêt Sonic j'y arrive Et quand tu sais qu'il y a Sonic, cinq... enfin, c'est pour oui Sonic. Une... Oui, Sonic une... il est dans, dans nos deux prêts à décoller. On y va dans un rond camp. comme ça. Ouais, il est ici. Comment tu sais qu'il est là Le voilà, droit devant. Non, notre carrière. la c'est Sonic Sonic Oui Tes, bien joué Cet avion est encore mieux Sonic c'est j'ai envie de faire pas de pas de siège pour tout le temps. On nous a le peu de leur Alors toi Eggman, on arrive. C'est pas que dans la coke, tu vas chier là. Boum boum boum boum. Ça donne carte de loi avec ça là. Avec ouais. quoi tu parles C'est quoi que c'était un... C'est Moi. Ouais, faut ouais, C'est pas... Voilà ce niveau dans l'épisode 2 hein. vous vous souvenez Là dans l'épisode 2, là on est dans l'épisode 1 donc on va tester il est un peu court. Donc, euh, la story est longue c'est Sonic alors qu'elle dure 2 heures. <rire> je savais pas qu'on pouvait charger les trucs et les viser et les tirer direct. Le voilà! Oh non non non! Vite, vite, vite, vite, merde. Et voilà. Boum, voilà. Oh, j'ai plus de vie. Non, mais non. Ouais, je me suis fait rafale là aussi. Je pouvais pas esquiver, bordel. Est... Ah, mais t'as vu ça oh, Je tire pas. Je, suis pas, ti... enfin, je suis pas tiré pas Mais j'y j'arrive pas, à... pas à tirer dessus Allez allez allez, allez faut qu'on bat Faut qu'on bat Voilà c'est bon on a battu on a battu Bon, ben bah voilà. Hein. Ah. C'est un peu serré. Thèse, on doit atterrir sur les carrières. Oh là. Un tout petit problème. Quoi encore J'ai oublié de mettre l'atterrissage. Aïe. Bon, ça va. Incroyable ce truc qui est immense. Aimé, ouais, je sais pas comment il super par contre. Non, non, non, moi je reçois mon avion. <rire> je rigole, allez, on y va. Allons trouver Aimé. Ne fais rien de bête sonique. T'en as, as pas encore une idée qu'est ce que ce vaisseau peut faire. À ce vaisseau, si je te montrais un peu, <rire> non, ça ira. Merci, Eggman. <rire> Putain, pas ma bâtard. Oula! Chien. Oh, il, il est trop formé, Ah as-tu vu? Comment attendons nous le coup maintenant? Non. Je te sais ce qu'il y a, pas. Je passe par le, le Skydeck. Ce sera pas facile. Viens là avec Man ok On va passer par là. Voilà, encore un niveau que Sonic a fait. Vous êtes euh, Skydeck, j'imagine. Voilà. Le pire. Oh, avec Sonic. Voilà, avec ça euh, tu fais en 5 minutes. Voilà. Même pas. Même pas. Pour moi, on n'a pas dû passer les pires niveau de Sonic. Pour moi, c'est ça. Après, c'était un Square Eggman. Euh, quand Eggman. ouais, C'est quand... C'était quand... c'est quand... était tomber. Non. Je suis accroché, là C'était un bug. Je me pas faut aller, par contre. Je vais me perdre le niveau... Je Bon, alors, moi, je suis mort, moi. Ah, mais je sais pas où aller. Je... Ouais, je suis à checkpoint de départ. Je l'ai pas... pas eu. Je l'ai pas eu, checkpoint. Voilà. Ah, mais enfin je faire même chemin que Sonic. Euh, on euh, cette zone. Puis, ok. Ok, je sais où on est. Ok. On plus vite que Sonic. Je pas trop volé On hein. va vite. On nous a Là, hop, hop, hop, on passe comme toi, hop, voilà, tant Skydeck. C'est le Skydeck le plus facile. C'est c'est rapide, mais c'est chou. peut-être oui. oui, avec le, oh. oh, le, le, je vole et du coup je l'impression que ce sera que ça le sky deck ya pas de l'autre truc ouah cool. ouah wow. mais wow. c'est bon je vais pas obliger me bourroner j'ai trop ouah descends. ok c'est bon ah c'est bon Arrêtez c est... C est quoi Merde Est ce que j'ai fait l'eau Ah bon non Sonic! Bah je t'ai fait téléporter quand même C'est pas. blagues C'est pas moi qui ai pris les amis qui me bouffe la Ah, ah, Ça parce que je suis ah, fois, ah, oh, oh, oh yes. les animaux non mais ta mère voilà ouais. <rire> j'ai vu j'avais perdu encore C'est laisser oh mais Sonic. ah c'est là sonic on doit y aller vers le pont Voilà! Je pense que la fin de, de, de l'épisode tease. Je pense qu'à la fin, je vais dire, c'est vrai. Je pense qu'à la fin. J'en ai qui tease? Ah, vous êtes un peu tard. Preuve d'oiseau. Emilie, il est plus. Non, c'est une caresse à Donc, moi. Jamais. j'ai besoin, que vous souhaitez vous mettre, Là, il n'y a pas de robot... euh, robotonique, <rire> je peux vous voir ces fait, je vais mettre robotonique, je vais te laisser faire, ils sont trois, ah, oui, à deux par exemple, il n'y en a pas Il lui a qu'il se batte, c'est bizarre. Mmh. D'accord, il n'a pas... T'as tes raisons. Arrêtez. Attention, je vais pour toi, d'un côté. Non. C'est au bout, il m'a aidé. Mais comme tu Tu dois avoir tes raisons Eh, nous perdons de l'attitude Vite vis t'es sors de là la... Armène toi et... et toi alors Il faut que je retrouve Eggman pour me sauver <rire> le coup. Non. Voilà, non, je vais je vais te je le je Je vais faire des Non, non, non. c'est raté. n'y crois pas. Bon, il n'y a qu'une personne qui sait quoi faire. Oh, non. Je dois arrêter, sinon euh, il rentre à son essai tout seul. Ouais. C'est mon copain. Je le vois. D'accord. Oh, donc là, pardon. je dois arriver avant lui Wow, il changer destin. Non, j'ai beaucoup changé depuis que je connais, depuis que je connais Sonic. Mais je peux pas toujours compter sur lui. Je sais que je peux le faire seul. Viens, Robotnik. Viens, Robotnik. Oui. Speed away. c'est crois oh, enfin c'est lui aussi il vole mais je veux dire on va pas ah, ça secret là genre hop, hop hop hop voilà hop voilà on est déjà ultra devant avec sa eggmobile il vole mais bon voilà Pourquoi oh, les rappelle personne j'étais fou il s'appelle eggman Robotnik, c'est bizarre que la belle je viens le voir. Hein. Hop, checkpoint. Voilà. Hop. Bon, si je meurs, il se téléporte là, mais bon. Hop là. spider away euh, tu vois, ce niveau, on fait avec celui-ci. Donc, voici c'est une course. Bon, après, je vais pas avec C'est pas la fin du, du niveau actuel. Pas le dernier niveau, tu vois oh, je sais pas y est, on a même pas une heure. Euh, thèse, après je, je dis ça, mais c'est peut-être pas le dernier niveau, hein. mais un niveau très simple. Hein. Franchement, Thèse, je vais pas m'en plaindre, mais vraiment simple. Ce cette euh, cette, euh, cette story, ah, oh, il fait comme Sonic lui. Ah, je comprends hein. <rire> pourquoi tu as changé depuis que tu as raconté son <rire> tu vas plus vite, du coup tu cours sur les murs, sur les plafonds pardon. Hein. Speed dash, j'allais dire. Plus un snique 2 D hein, 3D 3D c'est beaucoup plus. Ah. Là, voilà. Oh j'ai chaud. Allez, on a le temps. On peut se poser. a voilà voilà voilà c'est la plus facile des cours voilà on a fait 19, 19, 17 square, ah non il y a un boss, viens tu es arrivé avant moi pèse ta à, à garçon, vous nous le pairez tous, je peux comment on voit, lui imbécile va t'en avant que je t'écrase je, je n'ai pas, pas peur je peux le faire pardon c'est peut-être sur moi ça bouge je ne bouge pas egg walker le elle, elle, elle, egg walker elle, je sais pas comment on va. va Franchement. ah pas comme ça voilà ah, c'est tout con c'est tout con Moi big, je le ferai dans mon coin en pierre. Ah, c'était con, faut juste toucher une ou deux jambes, bah après je crois qu'il y a deux jambes à toucher. Une derrière, et une devant. Ok. Ok. Aïe. Celle-là, je l'ai vue. Celle-là, voilà. Deux. Parfois deux, deux fois une, je tu sais voilà. Ah ça, t'en à la caméra, je suis sûr. Ah non. Pas du tout. bah what voilà voilà et tombe. et mais et... ah voilà j'ai pas compris pourquoi il voulait pas faire des dégâts en tout temps tout simplement Ah ouais, les rounds de choc ça fait mal. Ah oh non, j'ai pas eu le temps. Il faut que je prends des animaux. Voilà. Bon. Bon Robotnik Moi j'appelle Robotnik. Hein. Ah c'est bon lui aussi. Peut-être que je bouge de Begman. Ah non. Je l'ai fait. J'ai les fait tout seul. jumeur, thèse, voilà. C'est j'ai fait mon dans la musique pour faire euh, montage, je je, voilà. je mettrai du montage juste pour la musique voilà ça avec... voilà, et un qui sur ah voilà, j'ai je... ah, pas je vais Voilà, là pour le You Je vois the Je c'est <sniffs> <findings> <ourdissement> Right so I can reach the highest of all of the heavens. Somebody will be waiting for me. Yeah. So I have gotta fly yeah. higher. Gotta keep going. Yeah. Everything is a brand new challenge for. Je c'est une Je suis un peu... Je Je Help me out in return. I help there's certain things I can do, and there's things that only I can do. No one's alone. I wanna fly high so I can reach the highest of all of the heavens. Somebody will be waiting for me, so I So when Everything is a prayer, new challenge for me. I will believe in myself. This is the only start for me. Yeah, that's Alors, ah oui, Ah oui, c'est feelin' my way my time